solution pour survivre ah d'accord donc c'est une stratégie de survie, ne pas dormir c'est une stratégie qui te permet de rester en vie, sauf que comme t'es plus à l'ère préhistorique euh, à devoir être en tribu pour survivre et à te protéger des prédateurs c'est un peu mal passé Ça la deuxième lecture que j'en ai pour toi comme Gun c'est le côté angoisse il y a des angoisses non avouées alors, ça résonne angoisse vis-à-vis -vis de la mort. Voilà, en fait, c'est ça. Le côté survie, c'était aussi vis-à-vis -vis de la mort. Tu. Okay. C'est marrant. le. Bon, je vais dire ça. C'est une forme de vie antérieure. Je m'amuse très bien avec ce côté. On va dire que c'est une vie antérieure parce que c'est comme ça que ça m'est venu. Où tu es un prêtre à se lever la nuit pour prier parce que tu, euh, tu vis une sorte de, de mise en abîme. Je ne dirais pas ni noir de l'âme, ni, dé, ni dépression, mais c'est vraiment comme une sorte de trou noir en spirale qui t'attire vers tes profondeurs à toi. Et il y a une forme de « je dois être occupé ». Chez toi, il y a une stratégie constante qui est de trouver de manière perpétuelle et continuelle des stratégies, des méthodes des trucs à faire, des personnes à qui parler afin de ne pas aller voir cette énergie que je touche actuellement, maintenant. Euh, et on va aller voir quelle est cette énergie parce que ça concerne aussi le, le groupe. Cette énergie, elle est là pour te rappeler que tu n'es pas seul. Cette énergie, elle est là pour te rappeler que euh, pourquoi « Pourquoi est-ce que tu n'es pas seul ?» Je laisse intégrer ça parce que ça bouge aussi en moi. Intégrer. Il hmm, y a une peur de l'inconnu. En fait, c'est carrément des mondes subtils qui me, rend, qui me renvoient cette énergie-là. Vraiment, c'est ça. Tu te crois seul sur le plan matériel, abandonné de tous. Donc tu es sur la thématique de l'abandon. Tu te penses abandonné. Donc tu te renfermes sur toi-même, coupant la communication avec tout. Et pour ne pas aller voir l'angoisse de voir qu'il y a... Ça euh, fait très cartésien. Hein, euh, qu'il y a d'autres mondes qui te suivent, des anges, des archanges, ce que tu veux, qui sont là et qui te... Euh, qui t'observe, qui te contemple et qui t'aide. Euh, pourquoi est-ce que, est que ça te fait flipper d'être suivi hmm. Parce que le malheur est meilleur à voir. Parce que ce qui te fait souffrir est ce qui te fait avancer. C'est un peu l'archétype euh, de l'artiste maudit. Euh, qui... Euh, qui souffre énormément, qui ne vit pas de son art, de son vivant, mais qui aura la postérité. Tu es sur un niveau d'existence, ton niveau d'existence, ton niveau de conscience principale en tout cas, a la priorité de sauver son âme comme gun. Et, ouais, vraiment, au niveau résiduel, c'est vraiment une énergie de prêtre qui se lève, qui a l'habitude de se lever la nuit. Pour, euh, pour prier, pour sauver son âme, pour se retirer de la matière. Et voilà ce qui est qu en lien avec le groupe et avec toi. C'est côté ce, comment je me sauve de la matière. Comment est-ce que je fais pour euh, esquiver mes responsabilités, esquiver euh, mes liens sociaux. Ouais, mes liens sociaux qui me provoquent une sorte de non-réponse de, de ma part. Je n'arrive pas à répondre de manière totalement claire. Euh, en, en assumant mes pardons, mes parts de lumière, mes besoins, mes valeurs, euh, je n'arrive pas à y répondre, je n'arrive pas à les mettre en forme. Donc, je préfère me retirer dans ma grotte pour euh, ne pas vivre ça, de ne pas, ouais, de ne pas subir cet échec. Et il y a une forme de vengeance derrière. Pour toi, comme Gun, il y a une forme de vengeance concernant. Euh, Puisque je n'arrive pas à répondre de manière créative et de manière euh, sincère au monde, je vais me rapprocher de Dieu et j'aurai ma place au paradis et pas vous. Donc en fait, il y a une haine de l'être humain qui est chez toi. Enfin, qui est chez toi, au niveau conscient, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau de ta structure, c'est là. Et pour le groupe, ouais, c'est pareil. Euh, et, euh, tu as une haine de... Et tu, ouais, ça résonne haine de l'être humain de ses penchants malsains, voilà. Tu préfères projeter à l'extérieur ce jeu de l'être humain et malsain plutôt que d'aller le voir chez toi. C'est beaucoup plus facile. Et en même temps, ça te donne une occasion d'évoluer. Mais comme toi, tu veux te rapprocher de Dieu, c'est juste un prétexte pour te retirer. Je pense que j'ai quasiment tout dit par rapport à ça. Euh, non, il me manque quelques trucs. La haine de l'être humain, l'évolution, tu... Alors, t'as quoi là-dedans, toi Il y a quoi dans ta boîte, malice? Mmh. Dans chaque être humain, est une graine de mal. C'est vraiment très chrétien. C'est pas une insulte, hein. c'est vraiment dogmatique, dans le sens religion du terme. Et voilà ton angoisse, c'est de te retrouver hors des dogmes. Et voilà l'angoisse du groupe, c'est de te retrouver hors des dogmes. Je dois avoir un dogme à l'extérieur pour me rassurer, parce que je ne suis pas capable par moi-même euh, d'assumer que j'ai des besoins spécifiques auxquels je peux répondre spécifiquement, et que ce n'est pas l'extérieur qui va pouvoir y répondre. Il y a une forme de panique. On a encore besoin de la main de papa-maman pour, euh, pour pouvoir avancer. Et la main de papa-maman, ça résonne autant le bâton que la carotte. Ça résonne autant euh, des institutions. Et là, on comprend pourquoi on est en France, et pourquoi on s'est incarné dans, euh, en France, le pays des papiers et de l'administratif par excellence. Merci pour ta question, comme gun. Merci beaucoup.